Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons essayer de simuler la gravité sur Scratch Si vous voulez faire un jeu réaliste, vous avez forcément besoin de simuler la gravité En général, quand je vois le projet des autres personnes, je vois souvent le fait que le personnage va faire un pic en haut Parce que quand vous regardez la variable G, ça va faire ajouter 10 à Y Et à un moment ça va faire ajouter moins 10, sauf que c'est direct Normalement ça doit être plus arrondi comme vous pouvez le voir là Parce que si nous faisons sous forme de pic, ça fait pas très rare ça fait pas très fluide Et quand nous faisons un espèce de gond Ou quelque chose qui est arrondi Ça va être beaucoup plus réaliste Donc pour reproduire cette espèce de forme arrondie Nous allons faire un très grand script assez particulier Nous commençons par quand espace est pressé ou c'est quand drapeau vert est cliqué On fait répéter indéfiniment Nous faisons si alors Et nous prenons touche espace pressé un capteur vers flèche droite Et après nous ajoutons 10 à x nous dupliquons ça et nous faisons flèche gauche. Ça, ça va être pour que le personnage puisse se déplacer à droite et à gauche. Et nous faisons ajouter moins 10 à X. Puis, nous allons faire si flèche haut pressé. Nous allons créer une variable qui va s'appeler « G » et maintenant cette variable nous allons mettre G à 10 dans si touches flèche du haut pressé machin machin machin, après nous faisons si une couleur est touchée, alors il y a quelque chose à modifier dans notre arrière plan, nous allons aller dans la scène dans les arrière plans, et nous allons rajouter un sol, et ce sol je vais le mettre en noir, donc maintenant nous revenons dans notre lutin et nous demandons que ça soit la couleur noire qui est touchée, sauf que pour comment faire nous allons cliquer sur le carré qui se trouve au centre pour pouvoir cliquer sur le noir et après nous allons dans le mouvement ajouter 1 à y mettre g à 0 et nous allons faire quelque chose d'assez particulier nous allons refaire mettre 1 et y encore et faire six couleurs noires touchées donc maintenant nous dupliquons ça plusieurs fois pour avoir un qui va faire 2 et après nous allons modifier ça pour pouvoir faire 1 2 4 8 16 Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire si non couleur noire touchée que je copie, c'est assez simple. Je vais faire ajouter moins "-1 à Y", et après, je passe au suivant. Donc, dans le 6 faire, je vais faire ajouter G à Y, ajouter moins "-1 à G". Donc, nous avons terminé notre gros script, testons-le Donc, nous avons... Le qui tombe comme prévu et après nous voyons que nous pouvons le faire déplacer sauf que nous pouvons toujours pas sauter pourtant nous avons toujours pourtant nous avons le contrôle de si touche flèche de haut est pressé faut rajouter un truc pour faire si touche flèche du haut est pressé et couleur noire touchée pour l'instant ça change rien pour faire couleur noire touchée et nous allons utiliser un opérateur qui va se trouver ici ça va être euh, machin plus petit que autre chose et du coup nous allons faire couleur noire euh, touchée et que g est plus petit que 1 voilà. et du coup nous avons utilisé des opérateurs à la fois et, et aussi plus petit que après vous pouvez utiliser aussi d'autres opérateurs là ces opérateurs pour faire des additions des soustractions les nombres aléatoires vous savez déjà et après regrouper euh, tout ça vous pouvez essayer de expérimenter avec les utiliser dans certains scripts donc euh, maintenant si nous testons nous pouvons sauter maintenant si vous voulez faire en sorte que le saut soit plus grand vous pouvez modifier le maître G à machin là ici, on peut le mettre à 15 par exemple aussi. Après, quelque chose qui est particulier, c'est que là nous avons un personnage qui ne tourne pas la tête encore c'est à dire qui recule quand nous faisons touche gauche. Donc ce que nous allons faire c'est s'orienter à 90 degrés quand flèche droite est pressée et s'orienter à moins 90 degrés quand flèche gauche est pressée sauf que quand nous pressons flèche gauche nous voyons que notre chat se retourne, sauf que nous nous voulons pas que ça fasse ça, nous voulons qu'il se retourne dans un autre plan, dans un plan de symétrie axiale. Pour faire une symétrie axiale, nous allons aller sur le I qui se trouve ici. Et après, nous avons une flèche ici qui va permettre de faire une symétrie axiale. Donc aujourd'hui, nous avons pu simuler la gravité sur Scratch. Si vous voulez faire mieux, suivez la série Scratch et abonnez-vous pour ne rien manquer. À plus tard